Bonjour les amis, en de revenir vers vous en ce 22 mars pour vous montrer ces belles pâquerettes. Oh, je sors, il fait beau, il y a du soleil, je suis dans la nature, je kiffe. Oh là là Alors voilà, je voulais vous montrer un petit peu plus l'extérieur. Donc ici vous avez la partie du voisin, dans la prolongation derrière la maison que vous voyez là, c'est la mienne. Et, euh, et ici voilà, je voulais vous montrer à deux pas donc de chez moi où vous voyez la fontaine au bout. Vous avez ici cette vue, je suis à 850 mètres, et c'est vraiment un kiff. Donc là on va aller ensemble euh, en haut, comme ça vous allez voir encore plus euh, à 5 minutes de chez moi la vue qu'il y a. Et puis ben là en fait je vous avais dit quand même que j'allais vous montrer mon potager. Alors pas de l'intérieur, puisque en fait là je suis à l'extérieur du potager. Mais euh, voilà, donc nous nous dirigeons, nous marchons, désolé pour... Euh, je ne suis pas pro hein. <rire> C'est bienvenue dans ma vie d'aspi. Donc, je suis reine Catarrois, 51 ans, dans la joie d'exister. Euh, donc, euh, voilà, vous allez découvrir mon petit potager qui est ici, donc vraiment assez tout début. Donc, ici, vous avez un magnolia que j'ai ramené de mon ancien loge vrai qui était un, un appartement. J'avais passé ça sur le balcon. Et, euh, et le, donc, en fait, euh, ce potager appartient à, à personne. Euh, c'était Ah, je viens de me prendre un coup d'électricité, parce qu'il y a un fil ici, euh, parce que je suis sur une terre euh, d'éleveur, hein, ça appartient euh, à un éleveur qui a des vaches. Donc là, il bah, y a un arbre, je ne sais pas trop ce que c'est, mais donc voici les buts qui ont été créés, donc vous voyez, elles se sont un peu dénudées parce qu'il y a beaucoup de vent ici, euh, mais... Elles seront de toute façon exploitables. Puis la paille, j'ai découvert que ce n'était pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une table pour se poser. Donc vous voyez qu'à droite, en fait, il y a une, deux, trois buttes. Une petite serre, ici, que je vais réaménager utiliser. Et deux plus grandes buttes, ici. Euh, j'ai l'eau. Vous voyez derrière la... Comment dirais-je Vous voyez derrière le, le... le portail, euh, vous avez une espèce de... de structure en pierre. Et bien, sur le poteau, vous avez de l'eau donc ça c'est génial parce qu'en fait on a l'eau gratuite au robinet, on peut arroser tant qu'on veut. Donc je sais que là-bas au fond il y a, des, il y a des, euh, des framboisiers. Et puis ben je vais, j'ai vraiment dans l'idée euh, tout le long de la clôture partout, euh, d'installer en fait des poteaux pour, euh, pour faire grimper. Euh, et puis même là, en fait à travers le grillage qu'elle a, euh, on peut déjà semer et faire grimper sur le grillage des choses. Le souci étant qu'il y a beaucoup de rat aux pieds ici, d'où la nécessité d'avoir fait en fait ses buts. Euh, avec un coffrage en bois. Vous pouvez voir ici qu'il y a une structure en bois donc a été mis un peu en profondeur creusée et puis au fond on a mis un grillage et on a rempli tout ça. Donc de manière à pouvoir cultiver ici sans être embêté par les ratopiers. Mais j'ai bien dans l'idée de, de voir comment nourrir les ratopiers avec bah, des plantes sauvages, des, des plantes que je n'utiliserai pas plus que ça, et qui se reproduisent et qui sont solides en fait, hein, en toute simplicité. Et déjà j'avais dans l'idée de planter de l'Artémisia. Bon, sachant que l'Artémisia que j'ai, j'ai des graines, c'est de l'Artémisia annuelle, donc ça veut dire que d'une année sur l'autre, il n'y a plus rien. Par contre, j'ai trois pieds euh, d'agastache qui sont des plantes mielifères, euh qui, qui font un bon feuillage et j'ai bien dans l'idée de, de, de faire en fait pour commencer toute une espèce de haie de plantes que je ferais pousser en pot pour éviter les râteaux au départ. Et puis, lorsque, en fait, ben, il y a plusieurs cycles et puis qu'elles sont vraiment costaudes et résistantes, ben, les replanter en terre. Bon, à savoir que l'agastage, normalement, ça ne plaît pas à ce genre. C'est assez acide. Ça plaît pas trop. Donc, maintenant que vous avez vu ça, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Comme je vous le disais, je suis novice. J'y connais rien. Je suis au tout début. Donc, là, il y a une espèce de petite ronce qui doit, qui va faire de l'ombre, en fait, sur le, sur le poulailler. Et puis, ben, justement, les poules, ça aime bien l'ombre. Donc, là, elles ont un petit peu, euh, puisque le poulailler est derrière, je vais vous le montrer euh, par là-bas, donc le poulailler s'arrête ici, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus grand et qu'il aille euh, sur la structure là, ce qu'on avait envisagé avec mon voisin, donc bon, je discuterai avec lui pour voir s'il serait ok pour qu'à l'occasion, de temps en temps, euh, bah, nous puissions euh, en fait... Euh euh, comment dirais-je, euh, leur permettre d'aller de ce côté-là, de manière à avoir un petit peu plus d'espace. Et donc, j'aurais dans l'idée, dans ce poulailler, pareil, sur tout ce qui est clôture tout autour, de faire pousser de la végétation, parce que les poules n'aiment pas les terrains dénudés comme ça. D'ailleurs, regardez, il fait beau, il y a le soleil. Bah, elles ne sont pas là, hein, elles sont pas à l'intérieur en train de se promener. Où sont-elles, les choupinettes Ah, super donc, Prenez les sages, là-bas avec ses pio-pio, on va la rejoindre tout à l'heure bon je crois qu'elle attend encore des petits elle est vraiment euh, d'une intelligence de reproduction impressionnante puisque normalement elle aurait dû commencer à avoir un cycle qui revient pour le mois de mars euh, et en fait c'est depuis début mars que je la tiens en laisse et ben, il semblerait qu'elle soit déjà prise donc ça veut dire qu'elle aurait eu ses chaleurs euh, fin janvier, février alors qu'elle a mis ses petits au monde mi-novembre donc là je me suis fait avoir mais bon, euh, avec l'expérience que j'ai vécue je peux vous dire que je ne ferai pas l'erreur de tous les garder. Euh, Malheureusement, au départ, ça m'était inenvisageable, mais là, avec tout ce que j'ai vécu au bout de 4 mois, je peux vous dire que je suis, euh, entre guillemets, <rire> c'est pas le terme tout à fait, juste me vacciner. Donc, elles sont là, mes petites poupoulettes. Donc, je vous les montrerai un autre jour parce que là, avec les ronces, elles sont protégées, on ne voit rien. Donc euh, voilà, alors en tout cas ce qui est chouette c'est qu'il y a un fil d'électricité ici, donc je réalise que pour les prédateurs qui voudraient embêter mes poules, ça fait quand même une mesure de sécurité, et à savoir que le, le, ce, le voisin Joël qui avait utilisé en fait le potager avant de, me, avant de me le passer avec le poulailler, il avait lui aussi mis un système d'électricité, et qui ne passe pas. Donc il faudrait que je vois avec Bernard qui a fait ce fil là, si on pourrait faire en sorte que ce fil soit rejoint à celui-là, euh, parce que là comme ça, ben, en fait, personne ne passe, hein. ça va éloigner tout prédateur possible. Voilà, parce que de toute façon, à un moment donné, apparemment, ça arrive. Hein. Donc en ayant ce système-là, euh, ça, devrait, ça devrait le faire, bon, sachant que je les rentre. Hein. Donc voilà, donc je dirais qu'entre le poulailler qui est ici, où je peux donc installer, j'ai vraiment dans cette idée d'installer vraiment des plantes euh, médicinales, euh, donc de fleurs, d'arbustes, pour euh, donner de l'ombrage euh, en fait aux poulailler et que les poules bah, s'éclatent hein, et qu'elles ne soient pas euh, sous le soleil à griller comme ça, euh, ça va pas le faire. Hein. On a 850 mètres, l'été il fait très très chaud. Et, euh, et puis euh, voilà, que ça puisse aussi euh, ce qu'elles aiment bien. Hein donc par amour pour elle. Après, je ne sais pas si je vais rester vraiment dans, dans ce lieu, hein. mais je dirais qu'en tous les cas, les conditions sont là réunies pour l'instant, pour m'expérimenter, moi qui n'y connais rien de rien, et quelle joie déjà d'avoir manifesté ça. Donc je vous dis, hein, bienvenue dans ma vie d'espie, mais quand on est atypique, on peut aussi bénéficier de, de, de, de cadeaux euh, à travers l'écoute de son intuition. Donc je vous présente ici Pimpronel, qui donc, comme je vous le disais, je trouve qu'elle a un bon gros bidon, qui commence déjà euh, à se mettre en place. Hein, tu viens, prendre Voilà. Vous voyez, elle n'est pas... Euh... Alors, peut-être après je psychote. Hein. Peut-être que je suis trauma. Euh... <rire> Mais bon. Et puis, bah je vous présente... Alors, ces chiens sont à l'adoption. Ils ont quatre mois. Donc, je vous présente. J'en profite pour vous présenter. Ils ont bien grandi. J'avais fait des vidéos. Léo, euh... voilà. Donc, ici, vous avez Happy. Oh mon bel Happy Alors lui c'est le plus gentil, il est doux. Quand vous lui donnez quelque chose par exemple à manger, c'est le plus délicat. Il est vraiment super adorable. Donc après, bah, ils sont hyper câlins. Donc pas évident de les filmer, hein, voilà. Parce que bon, bah, je suis très câline, donc ils sont très câlins. Et donc vous en avez deux sur 6 là. Donc Happy, mais ça donne une idée en fait. Parce que... Euh... Et puis Léo alors attendez parce que là je viens de choper un tic. Hop, allez hop, il s'en va. Voilà, ouais, il y a beaucoup de tics. Moi je trouve ça hallucinant, j'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. Donc parce qu'ils sont dans la nature, voilà. Ils nous montrent comment ils font pour les attraper. <rire> Et donc vous avez Léo, c'est celui qui ressemble le plus à la maman. Et alors à force de regarder ses choux avec leurs grandes oreilles, je trouve que Pompronel a des petites oreilles maintenant. Voilà, donc euh, Léo, tu me regardes mon père Regardez comme il est beau. Ils sont super beaux. Euh, « Léo, petit paupère, tu veux bien te montrer à la caméra ?»« hein, C'est des fois qu'il y a quelqu'un qui a un coup de cœur pour toi, qui vient de me voir en Ariège, profiter d'une rencontre et venir chercher un compagnon de vie. » Parce qu'attention, hein, ils sont nés dans la cône centrale du Tsolkin, calendrier Maya, c'est des jaguars de la stabilité. Donc ils apportent une énergie qui amène au point zéro. Et j'en bénéficie euh, la première. C'est juste magnifique de voir tout ce que je vis. Alors bienvenue voilà dans mon univers. Hein, et je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette première vidéo pour vous montrer mon environnement et ce premier cette première vidéo sur le potager. A tout bientôt pour de nouvelles aventures, je vous embrasse fort. Merci d'exister dans ma réalité.